Salut à toi Dans cette vidéo, je vais te présenter les outils qui sont essentiels à la création d'un business en ligne. Tu verras que les outils que je te présente vont te permettre d'automatiser un business. Donc, ça veut dire que tout le travail que tu vas fournir va ensuite lui-même travailler pour toi et te générer des revenus passifs. Donc, je vais te présenter l'outil qui va te permettre non seulement de créer des tunnels de vente, mais aussi des pages de vente et d'encaisser justement les achats de tes clients. Je te présente tout de A à Z. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Si tu veux toi aussi gagner tes premiers 1000 euros récurrents sur Internet, alors clique sur ce lien, inscris-toi et tu recevras un e-book totalement offert où je te dévoile cette méthode intemporelle pour gagner tes premiers 1000 euros sur Internet et tu recevras plein d'autres astuces pour atteindre ton indépendance financière toujours avec Internet. Tout de suite après l'intro, je te présente le logiciel que tu as besoin pour ton business en ligne. A tout de suite. Ok, donc pour créer ton business en ligne, qu'est-ce qu'il te faut Il te faut un produit à vendre. Donc ça, c'est plutôt simple. Tu peux vendre un e-book, une formation en ligne, ou si vraiment tu n'as pas envie de te casser la tête, tu peux vendre le produit de quelqu'un d'autre en affiliation. Ensuite, il te faut un tunnel de vente qui fonctionne en automatique. Ça veut dire un tunnel de vente qui soit capable de vendre tes produits pour toi sans aucune action de ta part. Ensuite, il te faut une page de vente à fort taux de conversion, donc une page de vente qui soit conçue pour convertir les visiteurs en clients. Il te faut un système d'encaissement pour permettre aux clients d'acheter ton produit et de l'obtenir et te permettre à toi d'encaisser l'argent. Il te faut également accessoirement une boutique en ligne et pour finir, il te faut un trafic, c'est-à-dire des gens qui arrivent dans ton tunnel de vente pour que ce tunnel de vente puisse vendre tes produits pour toi. Alors, je vais te présenter aujourd'hui le logiciel, l'outil qui va te permettre de faire tout ça. La première chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le deuxième lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu vas atterrir sur cette page. Cette page, donc, c'est celle du logiciel qui regroupe tous les ingrédients pour créer un business en ligne automatisé. On va commencer par valider ton inscription, donc on va cliquer sur « Inscription gratuite » ici. Et ensuite, tu vas remplir ton nom, email et mot de passe ici et tu vas cliquer sur « Activer mon compte ». Tu vas ensuite recevoir un email sur ta boîte personnelle. Dans cet email, il y aura un lien sur lequel il va falloir que tu cliques et c'est ce qui va permettre d'activer ton compte. Une fois que c'est fait, tu pourras te connecter et accéder à cette page. Ça, c'est ton tableau de bord, le tableau de bord qui va te permettre de créer ton business en ligne. Alors, je vais te présenter ce logiciel, tu vas voir que… Le, cet outil est vraiment très simple, très intuitif et tout le monde peut réussir aujourd'hui à créer un business avec cet outil et à commencer à gagner des premiers 1000 euros rapidement. Donc, tu vas voir en haut à gauche qu'on a la partie menu et on va retrouver absolument tout ce dont on a besoin pour créer le business en ligne. Le produit, le tunnel de vente, la page de vente, le système d'encaissement, la boutique en ligne et le trafic. Lorsqu'on voit ici, on a la première partie qui est le marketing par email. Donc pour ceux qui connaissent, ça va être l'auto-répondeur. C'est un auto-répondeur qui est très très simple d'utilisation puisque lorsqu'on va aller dessus, on va voir qu'il fonctionne avec un système de calendrier, c'est-à-dire que Lorsque la personne va s'inscrire dans votre tunnel de vente, il va recevoir un mail automatique ici. Et ensuite, eh bien, on peut choisir de rajouter des emails en fonction des jours que le contact passe dans le tunnel de vente. Et donc, ça permet clairement eh d'être visible pour le client et de lui envoyer les arguments de ton produit pour qu'il puisse acheter le produit. Donc ça, c'est vraiment une, une très grande capacité de l'outil qui va permettre eh d'envoyer des emails de manière automatique et de paramétrer en fait le système pour qu'il puisse te générer des ventes tu as la possibilité ici également de faire un système d'automatisation alors l'automatisation c'est un outil qui va te permettre d'envoyer les emails en fonction des réactions de tes clients par exemple si un client va ouvrir un email et qu'il clique sur le lien bah tu peux choisir de lui envoyer automatiquement un email différent que s'il n'avait pas cliqué sur le lien contenu dans l'email donc vraiment c'est un envoyeur d'email qui va Analyser les réactions et le comportement de tes clients pour vraiment les emmener progressivement dans un auto-noir pour qu'ils passent à l'achat de ton produit. Tu as la possibilité de créer des tunnels de vente. Donc les tunnels de vente sont réalisé en quelques clics cela veut dire que lorsque tu veux créer un tunnel de vente tu rentres quelques informations dans l'outil et lui va s'occuper de le créer pour toi tout simplement tu as la possibilité de créer des pages de destination donc ça peut être soit des pages de capture d'email ou encore des pages de vente où tu pourras intégrer directement des systèmes d'encaissement des systèmes de paiement via Paypal si tu le souhaites ou encore Stripe et bien d'autres systèmes de paiement tu peux créer des formulaires pour capturer l'adresse mail de tes contacts, de tes prospects et tu peux enregistrer des enquêtes tu peux également construire une boutique en ligne, la référencer directement sur Google de manière à attirer du trafic. Dans cette boutique en ligne, tu vas pouvoir ajouter des produits et bien sûr, il va falloir du trafic comme on l'a expliqué. Et pour ça, tu as un outil simplifié qui est géré par l'outil d'annonce Facebook où tu pourras directement faire tes campagnes sur Facebook en quelques clics. Cet outil est juste parfait, on parle de plus en plus des outils comme par exemple System.io, Clickfunnel, Learningbox, des outils qui sont conçus pour la vente. Mais sachez que sur le marché est arrivé désormais GetResponse qui à la base est un auto-répondeur, mais aujourd'hui c'est un logiciel, un outil qui se diversifie et qui vraiment s'étend dans l'univers du web marketing et qui a conçu tous des supports qui sont optimisés pour la conversion. Optimisé pour la vente. Ça veut dire que sur chacune de ces catégories, que ce soit dans la partie email, dans la partie de page de vente ou de page de capture d'email ou encore le tunnel de vente, vous pouvez tout réaliser en quelques clics puisque vous avez tout un catalogue, toute une galerie de templates qui ont déjà été créés pour vous, déjà conçus pour les hauts taux de conversion, pour avoir beaucoup de ventes, il vous suffit simplement de choisir votre template. Aujourd'hui, Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer un business en ligne en une journée de travail seulement, et je parle d'un business qui fonctionnera en 100% automatisé. » Et si tu veux aller encore plus loin et gagner tes premiers 1000 euros sur Internet, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo, inscris-toi et tu recevras un e-book que je t'offre. C'est un e-book dans lequel je dévoile les 7 méthodes intemporelles pour gagner de l'argent sur Internet. Je t'enverrai également d'autres astuces et je te dévoilerai tous les secrets que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis de gagner mon indépendance financière. Je t'envoie tout ça si tu t'inscris en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Surtout, ne te prends pas la tête et passe à l'action. Ciao